Bienvenue dans cette neuvaine à l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, nous sommes invités à demander le don de la connaissance, ce don qui nous révèle à travers toute la création combien Dieu nous aime. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors aujourd'hui, dans cette neuvaine à l'Esprit-Saint, nous avons une question, c'est comment mettre toutes mes compétences au service de l'Esprit-Saint alors la première des choses, c'est déjà de repérer quelles sont mes compétences et d'être persuadé que l'on a des compétences. Pour, pour découvrir quelles sont nos compétences, euh, eh bien il va falloir laisser Dieu nous les révéler dans la prière, mais aussi à travers euh, les personnes qui nous entourent. Oui, soyons-en sûrs, nous avons des compétences. Et nous avons besoin de chacun et de cette multitude, de cette variété de, de dons. Parce que tous ont leur importance et qu'il est important de ne pas les cacher, de ne pas les enfouir en pensant que ben, on n'est pas vraiment euh, compétent dans ce domaine. La deuxième des, des choses, c'est de mettre ses euh, compétences au service des autres. Et euh, on doit être particulièrement vigilant parce que les compétences que l'on reçoit ce sont des dons et des dons gratuits et que euh, nous sommes invités à les mettre au service des autres. Et on doit être euh, particulièrement vigilant parce que notre tendance première c'est de nous attribuer ces dons euh, et euh, de nous en orgueillir. D'autant plus que le monde, il a tendance à louer les créatures plutôt que de louer les créateurs, le créateur. Donc nous devons euh, vraiment veiller à ne pas nous attribuer un don et ne pas non plus nous attribuer un service sans laisser la place aux autres. Chacun a sa place. Dieu t'appelle ici, Dieu t'appelle là et, euh, et surtout ne t'installe pas. Donc on est vraiment appelé à, à mettre nos compétences au service des autres et euh, à rester dans l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Euh, ce qui compte pour lui, ce n'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on dit, mais euh, vraiment l'esprit d'amour dans lequel on va vivre toutes ces choses. Enfin, la troisième chose pour ses compétences, c'est que euh, ce que... Quand on va recevoir ces dons, quand on, on vit dans cet esprit eh bien, euh, dans cet esprit d'amour, notre cœur va exulter de joie et euh, on va avoir envie de dire merci. Donc, euh, merci Seigneur, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le Seigneur pouvait se passer nous et lui, il a choisi de nous entraîner dans la danse, de faire de nous ses disciples, de transmettre au monde son message d'amour. Alors voilà que l'Esprit-Saint souffle fort sur chacun de nous.